de jardin nous sommes le 3 mai et donc euh, voilà je, je vais vous faire vous présenter de nouvelles plantes que je n'ai pas eu le temps de vous présenter la dernière fois et, euh, et, et vous montrer un petit suivi sur sur les plantes les plantes que je vous ai déjà présentées voilà donc euh, voilà donc ça continue à pousser là on a encore les framboisiers Continue, combien pousser. Voilà, donc le poirier a fleur Alors celui-ci, on a un Fagus sylvatica euh, dawick gold, donc c'est la, la dénommé, dénomination exacte. Donc euh, voilà, il a un feuillage doré que je trouve assez joli, qu'on verra mieux de, de ce côté-là. Voilà. Le temps n'est pas super aujourd'hui mais il ne pleut pas donc euh, j'en prends un petit peu pour faire le, le point sur, euh, sur le jardin. Là voilà on a le lycée à baie de gogie donc euh, il pousse hein, gentiment. Euh, je pense que j'ai vraiment bien fait de le tailler euh, sévèrement, donc j'avais vu ça sur internet. Euh, la personne disait que plus on le taillait, mieux, mieux ça donnait. Donc euh, voilà, la fougère elle a bien forci là, donc euh, c'est beaucoup plus joli. Donc euh, là, le cornus coussa Milky Way qui continue à pousser, il devrait pas tarder à fleurir. On voit les, on voit les, les infloraisons là, qui se préparent à s'ouvrir. Donc euh, théoriquement, voilà tout ça, c'est des fruits. Hein. Donc euh, chaque fleur correspond à un fruit. Donc euh, l'année dernière, j'en ai eu deux, que je me suis fait voler par les oiseaux. et ben, Cette année, il devrait y en avoir en pagaille. Et en plus, euh, quand ça fleurit, c'est vraiment très joli. Les, les fleurs sont... Euh, sont vraiment très belles. Je vous invite à aller voir ça sur, euh, sur Google Images. Euh, ça fait comme des étoiles en fait. Et euh, puis bon, ça fait des bractées en fait, des bractées de euh, blanches. Euh, donc c'est c'est vraiment joli. J'ai mon, mon sorbier des oiseleurs qui fait plein de repousses là. Si je voulais, je pourrais refaire des, euh, des greffes mais bon je fais pas de greffe parce que j'ai pas la place en fait dans mon jardin j'ai essayé de mettre plusieurs arbres différents plutôt que plusieurs exemplaires du même arbre donc euh, voilà je, je suis plutôt collectionneur donc euh, je et là en plus j'ai plus de place donc euh, je peux plus mettre grand chose à part des petits arbustes euh, et encore euh, là j'ai vraiment euh, super occupé le terrain donc euh, voilà donc mes escalonia. Euh, j'avais un petit doute sur leur poussée, leur reprise que j'ai mis en fin d'année. Ben en fait, on voit qu'à la base, il y a des petites repousses. Donc ça veut dire qu'ils ils se sont bien implantés. Donc ça va pousser lentement, hein, bien sûr, parce que bon, il y a quand même un choc à la, à la transplantation, même s'ils étaient en pot. Mais bon, ça pousse gentiment. Euh, Là, ce sont des, des, des plantes du sud, là, tout, beaucoup de personnes doivent connaître, mais euh, je ne me rappelle plus, j'ai un trou, là. Donc euh, j'en ai mis deux. Donc là, c'est aussi... Euh, de la, Alors, c'est, un... je crois que c'est pas un bambou sacré, mais euh, c'est de la même famille. Euh, je ne me rappelle plus le nom exact, je, je le noterai, je le noterai. Euh, donc Fred, toi qui as aussi mis un azimillé donc je te montre un petit peu où on est le mien. Donc euh, voilà, donc ça théoriquement euh, c'est les fruits. Euh, donc normalement les. Alors j'avais lu, hein, il me semble, je me, si je ne me trompe pas, que les, les butineurs euh, rentrent à l'intérieur de la fleur pour pouvoir. Euh... Elle rentre complètement, je crois. Alors je ne sais pas si. Euh à quel stade ça va se produire mais euh, elle rentre dedans pour euh, venir polliniser en fait et avoir le fruit Alors on voit peut-être pas terrible hein, avec le là ça va mieux avec la mise au point donc euh, voilà on voit que bah, les bourgeons certains euh, se sont ouverts donc euh, voilà je suis assez content ça pousse voilà donc euh, là j'ai tout un tas de buis euh, que je vais devoir remplacer cette année alors pas maintenant parce que j'ai encore plein de trucs à faire, euh, mais c'est prévu en fait, j'ai mis ça pour euh, vraiment finir et éviter que quand je tombe au coupe bordure en fait ça, ça vienne dans l'allée, qu'il y ait plein de plein d'herbes de, de, euh, euh, au bord de l'allée et... Euh, et voilà j'ai eu la maladie dessus plusieurs fois donc bon je vais tout enlever hein, parce que au bout d'un moment et comme on dit il faut constater les pertes hein, il faut on fait le bilan et on passe à autre chose parce que là c'est vraiment j'ai passé un temps fou à faire ça bon bien sûr ça m'a coûté aussi un peu d'argent hein, mais bon je les ai pris très petits, donc vraiment j'ai eu un super prix j'en ai pris je sais plus, plus d'une centaine mais bon avec un, un prix de gros le fait qu'il y en ait beaucoup donc je les ai payés à un prix assez raisonnable mais bon c'est toujours de l'argent qu'on jette à la poubelle hein, bien sûr ça ça, fait, ça ça embête toujours un peu hein, quand même mais bon je vais remplacer ça voilà. alors il y a plusieurs possibilités de remplacer les buis par d'autres plantes je, je, je, peut-être que je vous les noterai, je je vais voir si j'ai le temps, j'avais noté en fait toutes les plantes qui avaient on va dire, une apparence similaire. Mais moi, le dernier choix sur lequel je m'étais arrêté, c'était sur des chèvrefeuilles nains. Donc je crois que ça monte un maximum à 40 cm, ça fleurit, ça sent bon, et le feuillage est assez proche aussi du buis. Donc si ça intéresse quelqu'un qui a aussi, comme moi, des problèmes avec ses buis, euh, voilà, moi je vous conseille ça, mais bon, si euh, c'est vous qui voyez, hein, mais euh, je. Franchement, j'ai pas le temps de mettre des plantes sur lesquelles je suis obligé de passer euh, un temps fou à, à m'en occuper. Donc j'ai déjà mes rosiers que j'aime bien et que voilà, qui, qui me le rendent bien, mais euh, bon, je n'ai pas envie de j'ai pas le temps honnêtement j'ai pas le temps de, de passer autant de temps sur toutes les plantes donc je cherche à, à prendre des plantes qui sont plus ou moins sans entretien voilà globalement euh, j'essaie de prendre des, des plantes robustes euh, surtout qui résistent à des très basses températures parce qu'ici euh, on peut avoir du moins 15 ou du moins 20 donc toutes les plantes qui sont ici elles résistent toutes à des températures de moins 15 ou moins 20 donc euh, bah, je mets pas des plantes euh, qui, qui sont résistantes qui sont à moins 10 par exemple donc euh, voilà c'est un conseil quand vous, vous êtes dans un, une région comme moi euh, euh, vous risquez d'avoir dépensé de l'argent pour rien en, en les mettant là et puis bah, là, là, voilà ça fait toujours euh, c'est toujours embêtant de, de, de perdre ces plans quoi surtout quand on a, on s'est fait euh, une idée de ce qu'on voulait mettre en place euh, voilà donc ici, euh, ici j'ai encore un Végélia, je crois que celui-ci c'est un Végéliana, qui ressemble euh, un peu à, à mon cornus là donc euh, le cornouiller, je crois que c'est un bâton rouge celui-là, il me semble. Donc il va bientôt fleurir. Voilà. Donc euh, bon là j'ai mis euh, tout un tas de, de plantes vivaces. Alors euh, les noms, je ne me rappelle plus exactement. Donc euh, on, on verra quand ça fleurira. <rire> et là donc j'ai un, un arbre à bonbons euh, alors ça pareil regardez sur google image pour bon, avoir la tête que ça fait plein de petites billes violettes euh, le nom exact c'est pareil ça m'échappe donc euh, voilà, là il faudra que je le taille parce que j'ai une, une branche là, qui, a, qui, a, qui est morte là. Euh, alors il existe un, un, une variété d'arbres à bonbons euh, qui a les feuilles violettes et qui sont beaucoup plus jolis, je trouve, que celui-ci. Euh, je je ai, ai vu ça en jardinerie euh, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vrai, j'ai regretté un peu d'avoir <rire> fait ce choix de, de celui-ci. Mais bon, voilà, je l'ai, donc je, je le garde, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, pour ceux qui cherchent un arbre à bonbons euh, un, un, un plus joli, en fait, encore, euh, je vous conseille euh, celui qui a les, les, les feuilles vertes. Alors j'essaierai de... De, de regarder euh, si je trouve le, le nom exact mais euh, voilà c'est vraiment sympa les, les feuilles sont légèrement violettes aussi donc euh, alors ça, ça fleurit euh, ça fleurit avant de faire les, les petites billes euh, violettes mais bon la, la floraison est vraiment pas intéressante c'est vraiment euh, voilà, insignifiant en fait euh, ce qui est plus joli ce sont les petites billes violettes qui restent tout l'hiver donc et qui peuvent euh, donner à manger aux oiseaux euh, comme le fait euh, elle comme le font les pommiers à fleurs, donc celui-ci que j'ai mis là et j'en ai un autre, donc euh, là-bas. Donc c'est euh, le Prairie Fire et l'autre c'est le Malus Everest. Donc euh, voilà, donc là un petit point euh, bah, sur, les, euh, sur les cassissiers, donc euh, ouais, ça pousse hein. tranquillement. Voilà, les trois, ça pousse bien. Donc dans, dans la vidéo précédente, je m'étais trompé, hein, je, je, je, enfin c'est pas que je m'étais trompé, c'est que j'avais un problème de cadrage, en fait. Je parlais de mes euh, rhododendrons et je cadrais sur euh, le... je me rappelle même plus de son nom... Euh, le chèvrefeuille grimpant, ouais, qui va fleurir. Hein. va pas tarder. Là, j'ai déjà une partie de mes rhododendrons, euh, bizarrement, c'est ceux que j'ai mis en... en, en plus tard en fait, euh, il y a 3 ans on va dire, 3-4 ans voilà, donc euh, alors, en fait il y en a un qui est plutôt orange en fait et l'autre qui est vi euh, violet, euh, rose, plutôt rose qui ne devrait pas tarder à s'ouvrir donc voilà, alors, eux ils sont vraiment en superbe, superbe condition quoi, avec celui-ci aussi bon c'est dommage, les autres sont, sont vraiment malades quoi, Enfin, j'espère je, qu'ils vont se remettre Au cas où je les remplacerai, hein, tant pis mais bon voilà. Donc ici, on a de l'herbe à éléphant. Donc ça pousse très haut en fait. Bon là, c'est un peu mon coin que je montre pas très souvent. Euh, voilà, donc c'est aussi les graminées. Ça pousse à 3,50 m, 4 m. Donc ça me fait aussi de la matière sèche pour mettre dans mes bacs. J'en ai récupéré une bonne partie aussi ici. Donc ça pousse assez vite et ça devient vraiment très grand. Bon, voilà, donc là on a le niveau de mes cuves. Euh, il me restait 100 litres, donc là je suis à 300 à peu près, un petit peu moins. Celle-ci, je l'ai refermée parce qu'elle était ouverte, mais elle n'est pas encore bien remplie. Donc euh, voilà. Donc le noisetier qui a bien poussé le robinia frisia aussi qui a bien poussé donc là vous voyez il a une couleur on voit pas bien parce que la lumière est pas géniale mais voilà il a une lumière assez une couleur assez fluorescente qui entre le jaune et le vert donc voilà j'ai toujours mes, mes bambous que je faut que je coupe là je vais m'en occuper c'est vraiment j'ai pas le temps là L'arbre à caramel qui continue de pousser. Le keria qui a bien poussé depuis la dernière fois. Donc il fait toujours des petites fleurs jaunes. Là. Alors mon rosier déco-rosier. Alors celui-ci c'est génial. Ça, ça c'est sans entretien franchement, pratiquement. Ça résiste aux maladies. Ça fait des gros buissons. On voit là ça part dans tous les sens. Donc il va vraiment être joli. Donc mon autre lila. Là, j'ai mis aussi euh, le même type de, de rosier que celui-ci. Donc, aussi un déco rosier. Alors, je crois que j'en ai un blanc. Celui-ci est rose. Euh, et l'autre, je ne sais plus, rouge, je crois. Donc, voilà. Euh, les rosiers buissons. Donc, euh, bah, ils, poussent, ils poussent pas mal aussi. Hein. L'autre est bien. Euh, les genêts euh, qui commencent à, à fleurir. La, le mimosa, il va falloir que je lui mette un tuteur. Parce que j'ai. Il a tendance à pencher vers l'arrière vers l'avant bon, je vais voir si je mets quelque chose ou pas euh, là celui-ci j'ai l'impression qu'il est mort c'est un, un hibiscus donc euh, j'aurais peut-être dû le protéger je l'avais pas fait pour les autres mais quand ils sont jeunes et en général il faut les arbustes il faut essayer de les protéger un peu quand même donc les deux autres euh, celui-ci et celui-ci, ben voilà, il n'y a pas de souci, hein, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, euh, et ils sont bien implantés. Hein. Donc euh, voilà, l'arbre à perruque. Euh, je crois que c'est Cotinus euh, quelque chose, Cotinus euh, je sais plus quoi. Donc euh, voilà, ça c'est pas mal. Et c'est pareil, il y a plusieurs variétés qui sont intéressantes. Donc celui-ci, c'est une version golden, je ne sais plus, qui fait vraiment des feuilles très, très vertes fluo. D'ailleurs, ça va bien avec le, avec le robinet là. Et, euh, et il y en a aussi un rouge. Euh, rouge, Ça fait plutôt lit de vin, en fait, qui est très joli aussi. Vraiment, j'aurais bien aimé avoir, mais euh, bon, j'ai pas j'ai plus la place. Donc euh, là, j'ai eu quelques branches cassées sur mon... Euh, sur mon arbre à papillons, là, il, a, il a fait pas mal de vent là, il y a 2-3 jours. Donc euh, bon. du coup, j'ai enlevé et je les ai enlevés. Voilà, on voit que là, les, euh, les graminées ont bien poussé. Vraiment, euh, là, c'est ça commence à être vraiment joli. On voit pas encore les hébrures, hein. il faut qu'ils soit un peu plus grand, mais euh, quand, quand il sera plus grand, on, on verra vraiment bien les hébrures. Là, j'ai madame qui m'a donné un petit coup de main pour nettoyer un peu le parterre. Parce que là, je n'avais pas le temps de m'en occuper. Donc, euh, voilà, ça va un petit peu mieux, là. C'est un petit peu moins le, un peu moins l'anarchie. Là, il y a encore quelques tulipes, des lys des qui vont, euh, qui vont, qui vont s'ouvrir aussi. Bon, voilà, il faudra que je m'occupe vraiment de ça un petit peu mieux. Mais ce ne sera pas cette année, je pense pas. J'aurais vraiment trop de choses à faire encore. Euh... Là, voilà un petit point sur mon cerisier japonais voilà bon euh, c'est sûr que les fleurs c'est fini voilà toujours mon mon bambou sacré le dozia qui commence à s'ouvrir là ça va faire vraiment joli Vous voyez vraiment c'est voilà. C'est dingue le nombre de petites fleurs blanches que ça fait. Quoi. C est, c est... Elles sont pas très grosses, mais par contre il y en a énormément. C'est vraiment. Euh... C'est magnifique, je trouve. Vraiment, euh... Là j'ai le, le saule-crevette que j'ai retaillé un petit peu. Euh... Qui commence un peu à rosir en fait sur les extrémités. Donc qui est, qui est pas mal. Là je pense qu'il n'est pas à son maximum. Hein. Il faut encore attendre un petit peu. Là, le Végélia, donc là c'est un grand Végélia, ça monte à 2 mètres, 2 mètres 50 je crois. Et euh, c'est pareil, il y a beaucoup de petites fleurs euh, là qui vont être rouges je crois, alors je ne sais plus lequel c'est. Euh, c'est raide euh, quelque chose, mais euh, voilà, celui-ci devrait être vraiment très joli, surtout quand euh, il, sera bien, euh, il sera bien touffu. Euh, là pour l'instant, euh, il n'est pas très dense, euh, il faudra sans doute que je le retaille pour qu'il se densifie. Parce que là, on voit des branches qui poussent un peu assez haut dans, dans plusieurs directions, mais il n'est pas très dense. Donc pour que ça se densifie, je pense qu'il faudra que je le retaille au moins d'un tiers pour que vraiment ça, ça soit plus joli. quoi. Alors, Donc ici, on a le fusain ailé. Donc voilà, on voit qu'il commence à fleurir là. Donc euh, je, je suis parti euh, plutôt pour le laisser euh, avec une taille libre en fait. Euh, euh, j'aime bien en fait que les, les, les arbustes s'expriment sans qu'on essaie de trop de les canaliser en fait. Je vais les canaliser simplement euh, dans le sens où je veux pas qu'ils euh, bah, qu étouffent les autres. Euh, donc je vais, je vais essayer, essayer de laisser un peu de place à chacun. Mais euh, bon, j'aime pas forcément trop les choses qui sont taillées en boule, bon, même si ici. Si, c'est plus joli bien sûr sur un, un saule crevette mais euh, quoique que je, sur celui-ci ça sera peut-être pas forcément une boule mais peut-être un cylindre je, je vais voir je vais essayer de si, si je peux réussir à obtenir un cylindre vertical mais bon je n'aime pas trop tailler les essayer de, de canaliser les, les plantes pour leur donner la forme que l'on souhaite à part peut-être pour les bordures il n'y a que quelques plantes comme ça où voilà pour finir le jardin, euh, j'aimerais avoir quelque chose de carré, mais généralement je laisse les plantes s'exprimer euh, sans trop les, les embêter donc euh, voilà donc ici le, le rangé du Mexique là est vraiment joli alors ça, si vous, vous avez la possibilité de mettre ça chez vous, franchement je vous le conseille c'est un arbuste persistant donc vous pouvez l'utiliser, euh, j'ai hésité en fait pour en mettre euh, en haie comme ça, il, en a, il existe plusieurs variétés, euh, j'en ai un d'ailleurs derrière mon mon cerisier que je vous montrerai tout à l'heure c'est la variété goldfinger donc euh, qui est très clair aussi donc pour redonner de la lumière euh, là où euh, on a des coins sombres c'est ce, vraiment magnifique quoi. alors j'en avais un autre euh, que j'ai voulu déplacer en plein été euh, voilà, alors ça je vous déconseille fortement de faire ce que j'ai fait vous voyez euh, il en a pris un coup dans le cornet comme on dit mais bon il a l'air de comme de se remettre un petit peu mais bon euh, vraiment euh, ça c'est vraiment pas bien euh, C est, c est, il faut vraiment pas faire ça, euh, ça c'est vraiment euh, totalement idiot ce que j'ai fait, mais bon, euh, je voulais euh, réorganiser euh, euh, mon, mon jardin, j'aurais dû attendre l'automne avant de faire ça, et voilà, euh, maintenant il en a pris un coup alors que c'était lui qui était plus, plus en avance que l'autre, voilà, bon bah tant pis pour moi, et surtout euh, ça m'embête pour lui parce que euh, moi, euh, voilà ça me gêne pas, mais lui il a un peu souffert à cause de ça, donc, euh, donc euh, voilà mon autre rosier qui est que j'ai changé de place bah, il, il pousse super hein, vraiment euh, il, avait, il avait vraiment euh, il était vraiment à, pratiquement à l'horizontale quand je l'ai repris à cause du vent donc là voilà le fait qu'il soit plus au ras du sol ça lui laisse le temps de mieux s'implanter et je vais essayer de le laisser de le canaliser un peu au début une fois qu'il sera bien implanté il n'y aura pas de souci mais des fois le vent est tellement fort que voilà ça peut faire bouger les plantes comme ça, quand elles sont pas bien attachées là, donc j'ai mon... mon touna cedar flamingo, alors là je suis un peu déçu cette année parce qu'il est passé pratiquement du rose au vert quasiment immédiatement euh, il est vraiment resté très peu de temps rose alors que l'année dernière il était resté pratiquement un mois là je suis vraiment déçu euh, c'est dommage parce qu'il euh, y avait vraiment un gros feuillage là euh, qu'aurait été vraiment sympa euh, des roses, c'est vraiment super je suis, je suis assez déçu, je ne sais pas pourquoi euh, c'est passé comme ça directement euh, à la couleur verte là, c'est bon, beaucoup moins joli bien sûr alors le feuillage est beau quand il est grand, là il n'est pas encore très grand mais bon voilà, je suis un peu déçu à cause de ça, mais bon c'est comme ça, hein. les années euh, passent et ne se ressemblent pas donc, euh, donc là voilà l'albizia, on voit que ça commence à bien sortir et Un arbre que je vous avais pas montré, euh, donc c'est un lilas des Indes. Celui-ci est rouge, euh, un rouge un peu fuchsia, un peu. Donc euh, voilà, il a fleuri pour la première année euh, l'année dernière, euh, six ans après son implantation. Donc euh, j'ai vraiment cru qu'il fleurirait jamais. Et ben non, il a fleuri quand même. Donc euh, j'étais un peu désespéré là. Mais bon, maintenant que je sais qu'il a fleuri une fois, il devrait fleurir chaque année, je pense. Donc, euh, le bois est pas mal sur, sur ces arbres-là, en fait. Il a l'écorce, en fait, qui desquame Donc, euh, voilà, ça fait comme quand on prend un coup de soleil, hein, ça, ça perd sa, son écorce, en fait. L'écorce euh, se renouvelle, euh, disparaît, en fait. Donc, euh, c'est... On, on, on a une... Bon, là, c'est reparti pour la saison, mais quand euh, il a perdu ce, sa, son écorce en fait elle est parfaitement lisse c'est vraiment agréable à passer la main euh, sur le bois, c'est vraiment sympa donc voilà bon là j'avais mis un peu de muguet donc il devrait fleurir euh... ah, il a fleuri d'ailleurs Voilà, il a fleuri là comme on a offert euh pour le 1er mai, donc je vais je vais le rajouter en plus. Donc là, euh, j'ai mis des ostas, pour ceux qui connaissent, en fait. Euh, voilà, c'est joli aussi, les ostas. Euh, ça, ça aime l'ombre, donc là, c'est un coin d'ombre, il n'y a pas de souci. Euh, euh, il faut juste faire attention quand ça pousse au tout départ, parce que les, les limaces adorent les, les, les feuilles d'ostas, donc elles auraient tendance à manger ça comme de la salade. Donc... Euh, j'en ai mis 3 4 même j'en ai remis encore l'année dernière je trouve ça sympa il y a différentes différentes couleurs hein. donc là avec des bords jaunes là avec des bords plus plus marqués donc c'est des vivaces hein. donc, par contre ça disparaît complètement l'hiver donc il vaut mieux mettre des des piquets en fin, de, en fin de saison pour être sûr que quand on commence à passer la tondeuse, qu'on qu on les, on les, on les fout pas en l'air hein, parce que Sinon, on, on, on passe dessus sans s'en apercevoir, en fait. Voilà, donc j'en ai encore un ici. Donc voilà, alors normalement c'est celui-ci, si je ne me trompe pas, le Goldfinger. Euh, donc le, le Végélia Goldfinger. Euh, j'ai un doute parce que j'ai aussi un, une autre plante là qui ressemble. Comme je les ai déplacés pas mal, au bout d'un moment, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Donc c'est soit celui-ci, soit l'autre. Donc euh, voilà. Donc, là, j'ai mon arbre à faisant. Enfin, euh, je le coupe, là, parce qu'il y a plein de branches euh, qui sont euh, cassées euh, sur les bords avec le vent. Donc là, je devrais pas tarder à tailler mon, mon forcicia là. Il a fini de, de fleurir, donc euh, c'est le moment. Voilà, donc... Euh, la serpalmatum orange dream, ouais, qui, est, qui a une belle couleur maintenant. Le, le, J'adore ces petites feuilles. La, la forme des petites feuilles là, c'est vraiment euh, euh, très petit. Euh, c'est vraiment mignon, quoi. C'est vraiment euh, euh, ces petits arbres japonais. C'est vraiment, euh, vraiment superbe, quoi. Ouais, J'ai toujours les, les cœurs de Marie. Euh, qui sont sortis tous les deux. Ça, par contre, le blanc est pas encore sorti. Donc, euh, alors, j'ai regardé. En fait, j'ai deux roses et un blanc. Voilà. Donc, euh, les Philocarpus. Là, c'est, ça va fleurir aussi. Et donc, alors, il y a une toute petite floraison sur l'arbre de Judée là. Voilà. Mais, ce qui est sympa, c'est les, les feuilles en forme de cœur. En fait, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment super quoi je trouve, je trouve ça vraiment joli donc il est pareil j'ai dû le déplacer euh, trois fois c'est la ou euh, deux fois je sais plus deux ou trois fois donc bon les arbres aiment pas trop hein. bien sûr ça, ça aide pas à, à ce qu'ils poussent rapidement mais bon voilà des fois on, il vaut mieux le faire euh, quand on sait qu'on ça va pas aller plutôt que de le laisser à un endroit et puis à un moment donné de le couper parce qu'on euh, ne peut pas faire autrement. Il vaut mieux le déplacer, euh, franchement je vous le conseille, mais euh, faites-le assez vite, quoi on va dire dans les deux ans, euh, trois ans maxi, euh, n'attendez pas euh, plus que ça euh, pour les déplacer. quoi Là, bah encore les buissons là, les rosiers de buissons qui poussent celui-ci euh, ça va me revenir <rire> c'est pareil c'est des choses que je connais très bien mais euh, j ai, j ai, je me rappelle plus hein, c'est c'est la mémoire qui me joue des tours donc euh, voilà donc celui-ci c'est aussi un, un note en fait euh, alors c'est pas un Céanote Skylark je crois que c'est Henri euh, Henri quelque chose je crois. Donc celui-ci normalement est pas persistant contrairement aux autres. Il perd ses feuilles comme il est devant la, une fenêtre là. Et donc mon, mon magnolia, donc bon pour l'instant il a l'air de, de se porter bien. Et il n'a pas fleuri, il a fleuri deux fois en fait depuis que je l'ai, à chaque fois une seule fleur. Donc c'est un.. Alors il y a plusieurs variétés et celui-ci c'est un, un Star Wars donc euh, le, le Magnolia Star Wars en fait parce qu'il fait une, une, une énorme fleur en forme d'étoile donc euh, c'est donc assez joli ah, mais euh, malheureusement j'ai pas eu l'occasion d'en voir euh, beaucoup donc j'espère qu'il va finir par bien s'implanter euh, ne plus être malade régulièrement donc euh, voilà ça, ça, ça devrait être joli à terme mais bon il va falloir attendre à mon avis donc voilà là j'ai mes mes rosiers, donc là, je les noterai hein. J'ai la liste en fait, euh, à part certains que j'ai remplacés, mais euh, que je devrais pouvoir retrouver. Donc euh, voilà. Donc celui-ci, c'est l'American pilar Donc il devrait pas tarder, enfin euh, comme les autres, hein, à fleurir. Hein. On voit que il y a plusieurs endroits où il euh, y a des, des fleurs qui se préparent. Des... J'ai vu ça. Peut-être si, non? Euh peut-être pas tout de suite celui ci les autres, euh, les autres je l'ai vu mais sur celui ci peut-être pas mais bon voilà il a, il a vraiment une belle tête hein. vraiment, il, il est beau hein. il, est, il est vraiment pas mal Donc celui ci aussi euh, euh, ben voilà, on voit que là on a des, des, des, des fleurs qui vont qui vont s'ouvrir donc euh, celui-ci il a mis un petit peu de temps à, à s'implanter mais chaque année il forcit un peu plus donc euh, j'ai celui-ci dont je me rappelle le nom c'est la guirlande d'amour donc ça, ça fait vraiment énormément de fleurs blanches il est remontant en plus là il faudrait que je continue mes petites barres là, pour pouvoir le, le faire pousser dessus voilà, alors ça, ça fait vraiment euh, énormément de fleurs comme l'autre euh, j'en ai un autre là, euh, il faudra que je note le nom aussi vraiment là ils sont ils sont magnifiques hein. vraiment ils vont être alors quand il y aura les fleurs je vous dis pas hein. vraiment c'est bon, super là celui-ci est pas mal aussi il a aussi forci pas mal mais voilà celui-là aussi alors celui-ci énormément de fleurs et là vraiment il a une tête il est impressionnant Celui-ci fait partie de, de, des roussiers que j'avais remplacés, qui n'ont pas survécu, je ne sais pas, il devait y avoir un problème. Hein, mais euh... Donc là, j'ai un jasmin, euh, jasmin d'été. Et celui-ci aussi, alors il y en a un des deux, c'est Christophe Colomb et l'autre, euh, je ne sais plus, il faudra que je regarde. Voilà. Celui-ci fait des fleurs jaunes, et celui-ci a plein de petites fleurs rouges, donc c'est Interville celui-ci, je m'en rappelle l'autre je sais plus ça c'était un rosier qu'on m'avait donné en cadeau avec les autres donc euh, c'est un buisson hein. et des hydrangéas qui poussent pas mal hein. qu'il faut bien tailler euh, assez bas pour que ça fasse plus de que ça se densifie en fait là j'en ai encore un là ici J'ai les bambous là combien poussé. Alors, il y a plein de petites repousses là comme ça. Euh, J'aurais dû d'ailleurs tailler les autres avant euh, avant que, que ça se produise, mais bon tant pis. Donc ceux-là, euh, les, les... je ne vous ai pas vraiment parlé des bambous, en fait. Il en existe deux grandes familles, on va dire. Donc on a les philostachys. Euh, les phylostakis et les bambous euh, qui ont tendance à se répandre un peu partout. Euh, qui sont incontrôlables donc il faut mettre des barrières à 80 cm en fait ce sont des plaques de métal qu'on enterre à 80 cm sous terre pour éviter que les racines ne courent un peu partout et donc parce que sinon ça peut se retrouver derrière un mur facilement ça passe sous un mur sans problème donc l'autre famille donc c'est celle que j'ai choisie moi en fait c'est des pharegesia et les phargesia l'avantage c'est que ça forcit mais ça ne devient, enfin, ça ne devient pas envahissant en fait donc euh, je vous conseille de mettre des phargesia quand vous avez des bambous si vous ne voulez pas vous retrouver avec euh, des trucs complètement incontrôlables donc euh, ce que j'ai mis euh, dans le fond de mon jardin euh, devant ma maison c'est des phargesia rufa. et alors ce, ceux-là ce sont des phargesia muro allés ou un truc comme ça donc, je vous mettrai, noterai le nom exact donc ceux-là deviennent un peu plus grands euh, donc j'ai appris euh, il y a un an ou deux en fait que... Normalement, les, les bambous, euh, on, croit, on pourrait croire qu'ils sont éternels, mais en réalité, non, pas du tout. Euh, il peut y avoir un, un phénomène qui se produit euh, euh, à, une, à une époque, euh, pour certaines variétés, euh, qui fait que les bambous fleurissent, alors que normalement, les, les bambous, ça ne fleurit pas. Alors, si vous avez des bambous qui fleurissent, eh ben, je suis désolé pour vous, mais c'est la fin. C'est le, le chant du signe, en fait. C'est euh, annonciateur de la fin de la mort du bambou. Euh, J'espère que ça n'arrivera pas tout de suite, mais je pensais justement que mettre ce type de plante parce que je les croyais euh, on ne va pas dire immortels, mais presque, et eh bien non en fait, euh, donc ça peut arriver, mais euh, bon, ça peut très bien ne jamais arriver, mais apparemment il y a un phénomène qui se reproduirait sur terre, où euh, à, une, à un moment donné tous les bambous se mettent à d'une variété précise se mettent à fleurir en même temps. Alors, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais euh, donc euh, voilà. Et, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez un bambou qui se met à fleurir, euh, ben, là, euh, mauvaise limonade, comme on dit, euh, votre bambou, euh, c'est la fin pour lui. Donc euh, voilà, j'espère que ça n'arrivera pas, euh, ou alors euh, vraiment très tard. Les, les petits fruits bon je vais pas tous les reciter le poivrier du Sichuan la cablique c'est bien des pistines voilà. j'attends toujours mon grenadier donc euh, je pense qu'il devrait sortir mais euh, bon ça, apparemment c'est assez long à sortir des ragouminés qui font comme des petites cerises, mais sans queue en fait, c'est un buisson. Il y en aura quelques-unes, je sais pas ce que ça va donner. Il y en a quand même quelques-unes. Donc j'ai deux, deux ragouminés, celui-ci et l'autre à côté. J'aurai quelques casseilles aussi. Donc les cassais qui sont un croisement entre les groseillers et les cassiers Et les cassissiers, pardon. J'en ai un deuxième ici. Bon là j'ai un trou que. Il faut que je rebouche. En fait, j'ai donné à mes voisins euh, euh, une repousse de mon murier. Donc euh, voilà. les Petits arbres fruitiers nains. continuent à pousser. là il me, il me, il me manque un, une plante persistante qu'il faut que je mette j'ai toujours pas trouvé enfin j'ai toujours pas pris le temps de, de, de, de chercher ce que je vais mettre donc peut-être que éventuellement je mettrai un, un oranger du Mexique ça pourrait être sympa à voir je, je vais réfléchir à ça il y a une variété euh, euh, qui, qui est assez, assez grande en fait, euh, qui pousse à, à 2, mètres, 2 mètres 50 mètres je crois. Donc c'est vraiment très sympa les, les orangées du Mexique je trouve. Donc peut-être éventuellement je mettrai ça. Là on a le, le noyer qui, euh, qui sort ses feuilles là, donc, euh, qui avait bien donné l'année dernière, donc euh, j'espère que cette année ça sera encore le cas. Voilà, donc, euh, donc là je suis revenu sur, euh, sur mes salades, là donc euh, sur mes bacs, donc euh, voilà. Donc euh, voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de jardin. Euh, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air ou partagez la vidéo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, euh, comme ça vous tiendrez informé de mes dernières vidéos. Voilà, allez, à bientôt